I'm <laughs> Seigneur, nous bénissons, s'il vous plaît, levons-nous, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 66, psaume chapitre 66, nous lisons la parole de Dieu.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 Oh, oui, pour lui, Alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Moi, je vis pour lui, Alléluia. Oh oui, pour lui, Alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Oh, que ton nom soit béni, notre Père. Nous vivons vraiment... C'est une grâce allégresse, mon bien-aimé Père Saint, parce que tu as voulu que nous puissions vivre, Père. Et nous sommes heureux de vivre réellement pour toi, de te servir encore dans ce temps où nous sommes, mon bien-aimé Père. Quelle grâce de pouvoir vivre dans cet âge de la Odyssée. Seigneur Jésus, tu as eu à pouvoir vraiment faire des promesses qui sont aussi certaines et véritables, mon roi. Et nous sommes bénéficiaires de cela, Père Saint-Dieu. Et nous te remercions vraiment de ta main puissante qui nous conduit, Père, qui nous éclaire encore davantage et qui nous soutient sur ce chemin que tu as toi-même tracé, Seigneur, et nous voulons marcher avec toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, avec assurance, mon sauveur, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, tu es aussi notre lumière qui nous éclaire encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, un appui certain dans notre marche, mon bien-aimé. Merci encore pour cette bénédiction, la grâce aux mon bien-aimé Père Dieu, de pouvoir chanter les chants des Sion encore aujourd'hui, Père. Nous réalisons que c'est vrai, comme nous l'avons chanté, tu as fait et tu feras encore des grandes choses pour nous, Père, oh Dieu. Béni soit ton Seigneur encore pour ta bonté à en notre endroit, Père. Nous pensons à tous nos précieux frères et sœurs. C'est vrai, nous les aimons vraiment beaucoup là où ils sont, Père Dieu. Sous les îles, Père Tibissant, oh Dieu, dans le pays les plus internes, mon oh bénémoine, Père Dieu. Souviens-toi de ce peuple qui est à toi, qui est là à l'écoute tout le temps, mon oh bénémoine, Père oh dieu qui se donne réellement de tout son cœur, mon oh bénémoine, Père oh Dieu. Seigneur, c'est pour ta gloire à toi. Viens-nous en aide encore aujourd'hui, Père. Merci pour chaque cantique qui a été chantée. Merci encore pour les enfants qui ont chanté ta gloire encore ce soir. Oh Dieu, pour tout ce qui a été fait encore en ce jour. Nous, le faisons de tout notre cœur pour que tu sois aussi glorifié. Sois béni et glorifié, Père Saint-Dieu, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de saint de Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, vous pouvez vous asseoir. C'est toujours un bonheur, une reconnaissance à notre Dieu lorsque nous pouvons nous rassembler et aussi chanter pour sa gloire. Car comme la Bible dit, la louange est si aux hommes droits. Nous, prions que le Seigneur nous tienne vraiment afin que chaque chose que nous pouvons faire et surtout qui a trait à, à sa parole effectivement pour le service aussi, que nous le fassions de tout notre cœur pour que le Seigneur reçoive vraiment parce qu'il en est digne, pas la moitié de l'adoration mais vraiment la pleine Amen. adoration de notre part. Même si c'est pour ça que je crois que ça doit être Jean-Baptiste, mais si c'était, ou bien si dit, mais les pierres crieront, même si les hommes ne veulent pas chanter, mais il y a toujours un qui est là, que Dieu aura accordé la grâce de pouvoir réellement aussi apprécier ce que Dieu a fait pour lui, comme nous le chantons aujourd'hui. C'est à nous de pouvoir vraiment aussi glorifier Dieu. Pour que le païen, peu importe ce qu'il peut être aujourd'hui, puisse voir qu'il y a quand même un peuple, peu importe ce qu'il en est, mais qui s'accroche à ses dieux. Il y a certainement, que vous croyez, je pense que tout un, chacun de vous aille à pouvoir peut-être l'entendre, de quelle manière on a eu à exprimer les choses effectivement, que la loi aujourd'hui, donc la juridiction des humains, en fait comme ils le disent, les tribunaux ainsi ont le dessus sur tout ce qui concerne les choses de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et c'est la justice quand elle prend sa décision, et peu importe ce que il en est effectivement, même pour les églises, pour ceci pour cela, mais c'est toujours eux ceux qui doivent décider, qui doit être fait. Nous comprenons que le monde a toujours rejeté Dieu, effectivement. Et cela, c'est effectivement aussi ce qu'il a né avec l'âge de la odyssée dans, dans lequel nous, nous, nous sommes, effectivement, comme nous le disons, nous faisons donc l'histoire de, de Odyssée. Le Seigneur est donc tenu dehors, à l'intérieur, les gens proclament son nom. C'est surtout la religion, en fait, qui prime, ce qui fait que l'homme a été tellement... Euh, l'esprit tourné la pensée tournait effectivement et qu'il acceptait donc la religion comme la chose faite effectivement, c'est ce que le monde est en train de pouvoir avancer avec effectivement la religion, mais il croit effectivement qu'il serve Dieu, mais en fait en réalité, il serve une religion. Et nous pouvons aussi remarquer que Certainement que bien que les décisions étaient prises, effectivement, là, ces royaumes là de nébigan ainsi de suite, et, et tant d'autres, et que le peuple qui était vraiment consacré à Dieu marchait selon la parole de Dieu. Vous vous souvenez, des trois hébreux croyants, sachez où, Roi, nous ne pouvons pas nous ingénuer, car notre, notre, notre Dieu est aussi capable de pouvoir aussi nous délivrer de cela. Certainement, euh, les choses euh, commencent à pouvoir vraiment euh, entrer très sinueusement et que les gens ne se rendent pas compte. Mais le monde devient encore plus sous le contrôle de ce qui est mal et qu'aujourd'hui, ce qui est bien ne peut plus être apprécié. On, on, on, on élève en fait le les mal on élève en fait le mauvais tout ce qui est laid devient de plus beau maintenant et on apprécie ce qui n'est pas agréable donc effectivement on prend tout ce qui est, les ténèbres est tellement maintenant, ça, ça le maudit quoi donc on, on élève effectivement cela et les enfants se trouvent aussi être inclus là-dedans parce que les grandes personnes les en... en fait les poussent là-bas pour voir vraiment aussi quand je regardais l'autre fois je ne sais pas dans quel ce je vis là et ben je vois bien, un monsieur, là, qui a bien au diable. Il était tout content de pouvoir être le diable. Et, et oui, c'est comme ça aussi la nation. Aussi. Donc, on, on, on supporte le diable, on appuie le diable, on va supporter, et crier pour le diable, avancer le diable. Vous vous rendez pas compte, effectivement. Et, et il s'habille comme, comme les diables. Donc, effectivement, il faut supporter les diables. Vous savez que faut appuyer. Bon, c'est comme ça. Mais En fait, les gens posent des actes sans se rendre compte de ce qu'il y a derrière. Mais nous, nous devons être vraiment prudents dans toutes choses, c'est-à-dire que nous ne devons pas nous laisser surtout entraîner dans les train, train de ce monde. Tout ce que le monde va donner aujourd'hui, il n'y a absolument rien de bon. C'est pour ça que nous l'avons entendu aussi, que le Seigneur nous a dit, sortez du milieu de mon peuple, séparez-vous. Ne copiez pas le, le comportement des gens dans ce monde, effectivement, ne copiez pas l'habillement des gens, ne copiez pas les coiffures. C'est-à-dire qu'en fait, que tout, tout, nous tous en tant qu'enfants de Dieu, il y a euh, une conduite que nous devons donc adopter. C'est pour ça que euh, ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont donc conduits par l'Esprit du monde. Et alors c'est comme cela que, sans se rendre compte, on voit que le monde entre déjà d'une manière aussi sournoise, et nous pensons qu'effectivement que nous pouvons maîtriser le monde. Nous, en fait, que quand vous laissez le monde entrer, il va vous engloutir. Parce que c'est... La Bible le dit, hein, le, le, les mauvaises compagnies courront toujours les bonnes. Ça, ça, on le répète toujours, mais en fait on ne fait pas attention, en fait, on a l'impression que nous, on va, on va maîtriser cela, effectivement. On maîtrise les choses quand on est en dehors. Mais quand on est en dedans, on ne sait pas maîtriser, en fait, parce que on est aussi saisi par cela. Frères et sœurs, c'est, le temps, le temps est fortement avancé. Et nous, nous ne devons pas marcher selon le train-train de ce monde, les habitudes même de pouvoir être. Il faut que nos réunions, nous puissions avoir à pouvoir dire, Seigneur notre Dieu, ce que je veux, ce que, que tu me montres effectivement ce qu'il en est. Parce que maintenant, je vois que les choses ne sont plus comme on pouvait imaginer. Mais on voit vraiment que nous sommes à la fin. De la fin de temps aussi. C'est cet temps effectivement, où les démons et l'enfer se déchaînent. Donc, on remarque, effectivement, que la, la, la vie même, effectivement, elle change. Vous vous rendez compte, qu effectivement, que, comme je dit tout à l'heure, le mal est psalmodié, c'est-à-dire qu'il est élevé, en fait. Et en plus, on finance même pour que le mal soit, puisse aller de l'avant mais quand on choisit, quand on parle effectivement de choses qui concernent Dieu alors là c'est autre chose qui sort maintenant parce qu'on ne peut pas parler de Dieu, on ne peut pas effectivement de mais maintenant c'est l'homme qui doit maintenant prendre le contrôle et qui décide effectivement de ça. Gloire soit rendue au Seigneur de ce qu'il nous a accordé la grâce de pouvoir avoir la lumière qui nous éclaire pour que réellement nous puissions tenir ferme, Et comme elle a dit, vous aurez des tribulations, mais ne craignez point car je vaincu le monde. Nous nous tenons à cela. Dans le livre des Actes au chapitre 14, nous lisons une portion de l'écriture ici. C'est cela, oui, c'est ça. Actes au chapitre 14, nous pouvons lire. C'est cela, oui. À partir du verset 15. Euh, je... Je ces 14. Donc les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte Nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. » Pour vous tourner vers le Dieu vivant. C'est Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouva. C'est Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie quoi qu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, et en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons de tout notre cœur, te remercions encore pour le privilège que nous avons d'être là dans ces lieux, d'entendre vraiment ta parole à toi, qui touche nos cœurs, -dire qui nous redresse encore davantage mon roi, qui nous positionne surtout dans les choses qui te concernent, parce que c'est maintenant le temps de pouvoir prendre position, Père, être positionné effectivement pour... Oh Père Tu l'Église, c'est temps béni, Père Saint-Dieu, et dans ce corps béni, Père Saint-Dieu, pour que chacun de nous puisse te servir, effectivement, Dieu, pour que, comme tu as établi, effectivement, ce tempo, ce rythme, effectivement, que tout le corps puisse fonctionner selon, donc, ta parole à toi. Sois béni, parce que nous ne voulons pas marcher comme nous voulons, Père Saint-Dieu, mais nous voulons vraiment revenir à l'obéissance et à marcher conformément à ta pleine volonté. Merci encore pour cette soirée, pour la parole que nous voulons lire, Père Saint-Dieu. Pardonne-nous, Père, pardonne-moi, aide-nous encore, Père saint -Dieu. Nous avons ainsi prié au nom de jésus de christ Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà que. Vous vous asseoir. Voilà qu'effectivement, que nous lisons là, il y a euh, cet acte qui s'est posé effectivement, lorsque ces hommes-là ont pu voir effectivement, parce qu'ils avaient toujours effectivement la, leur façon de pouvoir vraiment voir, puisqu'ils étaient donc élevés, éduqués et enseignés, et puis euh, conduits un peu ainsi dans ces choses-là, et, et ils adoraient effectivement des statues, vous pouvez le lire un peu, un peu plus loin, ils des statues effectivement aussi. Mais quand ils ont vu en fait ces hommes, parce que bon, on leur a parlé, mais toujours, ils avaient ce qu'on appelle la mythologie, ils sont donc des mythes en fait, des histoires racontées en fait avec des, des divinités, effectivement, dont on, on a raconté des histoires. Mais c'est comme cela que ils ont eu à pouvoir croire, effectivement, aussi. C'est si, comme ça que leur façon de vivre, euh, leur croyance, était ainsi, en demeurant effectivement dans la mythologie, dans des choses qui sont des mythes, effectivement, et en agissant selon effectivement ceux qui s'appelaient donc des prêtres. Et donc, de cette mythologie, c'est-à-dire des prêtres qui servaient de Dieu comme Jupiter et tout ça, et, et Diane la déesse, comme, comme il dit, effectivement, vous le savez, ainsi de suite. Alors, dans cette façon de pouvoir aussi croire, effectivement, ils avaient une adoration qui était donc approprié à, à, à eux effectivement à, à nos offrant effectivement des des des, des, des de, de, de, de, de, comme des taureaux des ceci là cela à, à, à des divinités effectivement qui sont pour eux qui croient qu effectivement que ces offrandes eh ben les divinités effectivement aussi les agréent et puis ils leur rendent de bienfaits effectivement comme j'avais euh, des dieux pour la pluie pour ceci pour cela mais là cet homme de dieu et avec Paranabas, tout tous les deux et, en arrivant dans cette contrée qui était païenne effectivement qui ne connaissait que les divinités la mythologie effectivement alors, ils ont donc annoncé, et là, la parole de Dieu, mais d'abord, il y a quelque chose de tellement extraordinaire qui s'est passé, effectivement, comme la Bible le fait savoir ici, il y avait donc un, important, un homme, enfin, boiteux de naissance, effectivement, qui était donc là, dans cette contrée, c'est écrit ici, à, au verset 8, il dit, « l'Istra s'était né assis un homme important de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché, et il écoutait par Paul. Et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. C'est merveilleux ça. Et J'aime cela parce qu'on nous dit que hmm, pendant que Paul prêchait, il regardait la congrégation. C'est ça en fait ce qu'il Et dans ses regards, effectivement, dans la congrégation qu'il a regardé, il y avait un homme qui était là, mais il aspirait la parole. Il, il buvait la parole, effectivement. On voit que la parole qui était prêchée, il la croyait, il la recevait, effectivement. Ça faisait quelque chose de la personne. Alors là, à ce moment-là, l'atmosphère change. Oui, vous pouvez, mon frère et ma soeur. C'est vrai c'est cette position que vous avez en fait, nous l'avons vous l'avez toujours eu à entendre en fait, à parler effectivement ici, mais vous ne le prenez pas, prenez pas ça en considération en fait en réalité mais quand vous vous tenez dans une position effectivement devant la parole de Dieu peu importe l'état dans lequel vous pouvez vous trouver on n'a même pas, pas, pas besoin de pouvoir vous toucher hein. mais sa parole guérit Amen. <rire> Mais oui, mais vous, vous, je, je crois de tout le monde que vous le croyez, mais sa parole guérit parce que c'est la parole de Dieu qui guérit. <rire> Donc, quand nous sommes effectivement dans cet aspect, dans cette, cette atmosphère, effectivement, nous, parce que c'est comme ça qu'elle doit être incroyante, en fait. Elle vient, et voilà. Et, et, et, et c'est toujours un peu impressionnant. Quand on regarde, c'est quand même les gens qui sont quand même parfois à l'extérieur, et quand ils entendent la parole de Dieu, par rapport à ceux qui prétendent avoir cru, en fait, les, les centenaires romains, vous vous souvenez Je pense que c'était lui. Et, et, et qui, euh, le pharisiens, c'est du Seigneur, poussé par traité de, de tous les noms, effectivement, et qui lui il dit, parce qu'il a dit que mon serviteur est malade, il dit, bon, laisse-moi aller. Il dit, non, non, non, non, je ne suis pas digne que toi ici, non, que tu entres dans ma maison. Voyez-vous, c'était un étranger et puis il dit, mais dis, moi mais dis, -moi, dis -moi. une chose, que si toi ici, tu dis un seul mot, ça on n'a même pas entendu parmi les juifs qui étaient là, un seul mot, dis simplement un seul mot, je suis sûr et certain, un, un étranger, hein? je suis sûr et certain que mon serviteur là, sera guéri. Amen. Vous vous souvenez de cela non C'était un, un roman ça doit être romain ou italien, mais voilà, c'est romain, évidemment aussi, et qui tient un tel langage, effectivement. Mais parmi les Juifs-là qui, qui croyaient, effectivement, qui avaient reçu, qui avaient cru, effectivement, parce que j'ai dit que, prophète, mais il n'y avait pas, seul un, de ceux-là ceux qui, non, c'est ce qui était aujourd'hui, de ceux-là qui pouvaient il m'a pas dire que, vraiment, vraiment, c'est que toi, tu es du croyant, et que toujours. Il parlait toujours, effectivement, parce que c'est comme ça que c'était mais un païen alors si nous regardons encore deuxième chose alors il, euh, il y avait un homme toujours en, un, un étranger toujours Corneille Corneille vivant dans cette ville là où, où il y avait les souverains sacrificateurs hein, des lévites, des ceci qui offraient, qui priaient, qui levaient les mains c'est à Corneille que l'ange vint et lui parla. Il dit euh, Dans tes prières, tout le monde sont montés, effectivement. Ah non, ça, un homme comme cela, un étranger, et puis, euh, il n'est pas de la race d'Abraham. bas ça, elle, je vous dis. Alors, il entend, il voit que l'ange est venu lui parler, effectivement, il tremblait, il fait venir Simon le courrier, vous connaissez cela, effectivement. Et oh, Simon, on l'a envoyé pour aller chercher, vous connaissez ce qui s'est passé. Lui, ici, si. Étranger, il a, on, il a invité ses amis, il a invité toute sa famille, effectivement, le de sa famille. Lalalala. Tous ensemble, effectivement, étaient là pour la première fois. Des païens, quoi. Rassemblés dans un endroit. Alors qu'il y avait des croyants, mon frère et ma soeur. Oh, de ceux-là qui s'assunirent là-bas dans le temple, qui tapaient la poitrine, hein, et qui étaient vraiment ceci, qui connaissaient la loi, qui connaissaient ceci, et cela, effectivement, qui ont, prié, qui ont prié les dieux d'Abraham. Ils étaient là tous. Mais là, c'était des païens, des païens. Je veux que vous compreniez, frère, ça, que les habitudes que nous adoptons, ce sont ceux-là qui nous détruisent, en fait. Nous sommes, nous sommes, déjà, et nous sommes, et nous sommes, et l'autre qui est à côté, ça ne vaut rien. C'est comme ça qu'ils étaient en fait. Et voilà que, quand Pierre est entré, il a dit, mais vous savez qu'il est interdit à un juif d'entrer dans la maison d'un païen. Vous souvenez Vous avez quand même lu, non Tout de même, s'il vous plaît, si vous avez lu, alléluia, amen oui, parce que souvent, je pose la question comme ça, mais je veux commencer à dire, si quelqu'un n'a pas lu, j'aurais lu. Mais vous connaissez que nous sommes mardi et les temps, c'est toujours court. C'est peut-être un dimanche, ça va encore. Mais mardi, jeudi, c'est trop court. Ah, pas fort. Alors voilà, mais, mais Dieu m'a appris. Vous connaissez ce jour-là, non Dieu lui a appris. Il n'est pas méprisé personne. Mais quand tout lieu, Vous connaissez maintenant et puis c'est pour ça que je n'ai pas hésité à pouvoir venir. J'ai accepté parce que Dieu m'a appris, il m'a repris, il m'a appris que ce que je considère comme pur ne regarde pas comme un pur. Alors il est rentré donc maintenant. Alors, Corneille lui a dit une chose. Regardez cela que nous pouvons les dire en tête ensemble à ce moment-là. Vous voyez comme ça, chapitre 10 des actes, Corneille. Nous arrivons quand même ici à, oh. Oh. et je crois que c'est là où il a... voilà. est, voilà, verset 34, et, et d'abord, voilà, je dis quand même verset, euh, euh, non, verset 30, corneille, donc, euh, maintenant je vais quand même sur -verser, euh, verset, euh, le verset 25, hein? Lorsque Pierre entra chez entra, donc Corneille, qui était allé au devant de lui, hein, vous voyez, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le, le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un. Vous voyez la nature de tout véritable serviteur de Dieu. Ce n'est pas qu'il veut faire ça pour un simple dit, Non, c'est la nature qu'ils ont. Il ne peut pas chercher l'adoration, l'élévation, ils n'en ont pas besoin. Parce qu'ils savent, mais c'est ce que, ça c'est Pierre qui a dit, non Et nous avons lu tout à l'heure avec, avec, avec Paul aussi, non Vous vous souvenez plus, frère Mais dans, dans, dans, dans l'acte la, dans 14 que nous avons lu, Et pour les barabas, ils déchirent leurs vêtements parce qu'on on venait pour pouvoir les adorer. Vous vous souvenez, non Mais aujourd'hui, il ne faut même pas supplier les gens. Ah, que vous, mais, mais ils aimeraient bien que vous, vous éleviez sur les piédestal. C'est là que vous comprenez qu'il y a des faux. C'est vrai, frère, il faut le tester. Les faux aimeront toujours les applaudissements, ils aimeront toujours la gloire des hommes. C'est pour ça qu'ils vont prêcher dans le sens que les hommes sont là pour pouvoir plaire. C'est toujours comme ça. D'ailleurs, vous savez que c'est dans la Bible, hein, hein? sache qu'il est dans les derniers temps. Il dit, mais toi, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non favorable, car il viendra un temps où les hommes ne se contentent pas voilà, c'était pas une chanson, mais c'était la vérité. Hein? Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils n'aimeront jamais les fouets d'habitants de l'évangile. Jamais. Ils aiment bien entendre, ah, nous avons pris pour venir d'arriver, et on va rentrer au ciel comme ça, pas de souffrance, Dieu soit béni, je suis rentré dans la mission. Alléluia, l'enlèvement aura lieu, l'enlèvement aura lieu. En, Dieu n'est pas un éboueur, n'oubliez hein? jamais ça. Saint, saint, saint, saint, saint, et l'éternel. Et qu'est-ce qui te sanctifie, toi ah, N'oubliez jamais, sentis fouillé par ta vérité, ta parole, et voilà mon frère et ma soeur. Alors, ah nous étions ici, lorsque Pierre, donc, donc on, a, on est, on est pendant, verset 25, donc on est qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et s'est posé. Mais Pierre le releva en disant Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. On, on reconnaît toujours d'où Dieu nous a ramassés. Parce que je ne peux pas me tenir comme si j'étais plus important que mon frère et ma sœur. Non, nous sommes tous. On nous a, moi, j'ai été ramassé plus bas que toi, peut-être. Alors, de quelle manière, par quel moyen, moi, je peux maintenant me sentir plus que toi. Ça, c'est ça le problème. Et vous savez, nous avons, la Bible nous l'a dit, hein, si l'orgueil passe par dessus, c'est que le diable est déjà entré. Donc, tu es déjà souillé. C'est ça le problème. Et ça, les gens ne prêtent pas attention à cela. Mais c'est cela le problème. Bon, il dit, alors, euh, donc, moi aussi, je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. On se pose la question de pouvoir savoir. Mais qui pouvait avoir dit à Corneille de pouvoir rassembler les gens Parce qu'il pouvait simplement dire, vous savez que toi et ta famille, c'est-à-dire qu'il bon, pouvait arriver avoir dit, bon, je pense, mais là il a pris beaucoup de gens. Ça. Parce qu'on nous, nous dit ici qu'il euh, trouva beaucoup, beaucoup de personnes réunies. Vous comprenez Alors, il dit, mais vous savez, alors dit-il, qu'il est défendu à un juif de s'y avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Vous voyez, il avait ses pensées-là auparavant. Mm -hmm. Quand il regardait quelqu'un, il a dit il était un souillé, il était un impur. Mais c'est ce que Dieu nous enseigne. Donc, je crois que Dieu nous a appris à nous. Quand je regardais un frère pour moi, il n'est pas un frère enfin, souillé. Quand je regarde une sœur, pour moi, il n'est pas une sœur impure. Est-ce que vous comprenez Donc, ça dit que Dieu veut que nous puissions avoir des regards purs. Et ça, sans... que Dieu nous aide. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Nos regards sont toujours des regards de jugement. Il est, et il a fait, mais tu oublies que toi aussi. Tu, tu condamnes les autres. Mais tu ne te juges pas toi-même. Ah ben oui, c'est ça le problème en fait qui fait qu'on n'a on, on, on pas l'humilité parce qu'en fait déjà quand on juge les autres, on se sent beaucoup plus à distance. C'est ça le problème. Mais si toi tu te tournes, pose-toi un peu la question. Si c'est ce que lui l'a fait là, si toi tu ne l'as jamais fait. Parce que lui son péché a découvert. Mais les tiens, il y a beaucoup de journaux, beaucoup de papiers au-dessus, tu sais très bien. Est-ce que vous comprenez dit que, que l'humilité... Hein, mais de regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Il faut qu'on change notre façon. Nos regards qu'on pose sur l'un sur un ou l'autre de nos frères et de nos sœurs, on doit bien se poser la question. Si, C'est ce qu'il faut tous demander. Mais si le Seigneur était là, vous vous souvenez Simon, il l'a invité, il l'a laissé, il n'a même pas là. Avait les pieds ni embrassés, ni même pas le parfum. La femme, là, la pêche, elle s'est venue. Et vous vous souvenez Commencé à laver les pieds en pleurant avec ses cheveux. Et Simon, qui était le saint, a commencé à juger. S'il était une telle femme, mais lui, il s'est croyé. Vous savez. Vous savez comment le Seigneur, notre Dieu, parce qu'il se voyait tellement pur, le pharisien, non Vous savez comment le Seigneur, notre Dieu le regardait ces gens-là qui étaient devant dis moi, au vu de la loi j'ai mis tout en pratique, au vu de ceci mais celui-là, mais celui-là nous, nous sommes ils étaient vraiment des purs et des saints, mais regardez comment les regard que le Seigneur lui posait, parce que quand on le voyait de l'extérieur, il n'y avait pas de problème quand on voyait la femme là mais c'était une femme qui est là à l'enfer c'est sur les regards qui posait cela, mais regardez les regards que le Seigneur lui posait, à ceux qui étaient purs qui avaient saint, qui étaient saints effectivement vite dans Matthieu. <rire> Matthieu, regardez voilà. Matthieu, chapitre 23, je pense que c'est cela, oui. Matthieu 23. Il dit ceci. Euh, voilà, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous entendez Hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Est-ce que vous entendez cela? Ce sont des gens qui étaient là. Qui étaient là, mais ils disent, mais, ils disent nous, sommes, nous connaissons le royaume Moïse. Nous sommes des cieux de Moïse. Et nous connaissons la parole. Et nous, et nous, et nous vous, dites, vous laissez vos, vos disciples manger sans se laver les mains et tout ça. Vous connaissez, non? Ah ben, bah, on dit, écoutez bien, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Ils ferment. Et pourtant, ils disent hein, servir Dieu, non Est-ce que vous comprenez Ils disent bien qu'ils sont là pour servir les seigneurs et que le peuple est égaré. Il faut qu'on puisse les éclairer, effectivement, ainsi. Et que Jésus-Nazareth était quelqu'un qui égarait le peuple, Paul et les autres. Effectivement, c'est la même chose. Mais écoutez bien, ici, il dit, mais, mais vous, vous il, dit, il dit, il dit, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous entendez cela Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent. Vous comprenez Non, je ne pense pas que vous avez compris. Vous comprenez Est-ce que vous connaissez les, les pharisiens modernes les Pharisiens, vous connaissez C'est quand même extraordinaire. Vous connaissez les pharisiens les sadiciens, en fait. Vous connaissez bah, Je veux quand même vous montrer un peu. Les pharisiens étaient de qui C'est dans le livre de, de Jean, je pense. Non Neuf. Vous ne connaissez plus Ah ben c'est du temps avance. Vous voulez que je lise Vous voulez vraiment Ok. Lisons. Je crois que c'est dans Jean chapitre 9. Bon, on ne va pas rentrer dedans. Jean 9. Et voilà. Et voilà. Pendant que je suis... Ah, là là. Je lis quelques portions. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Vous y êtes Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il faut que je fasse ce que je fasse. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis donc dans le monde, je suis, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va, lave-toi au recevoir des silouis. Donc, ce signifie envoyer. Il y a là, cela va, en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui ont, auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, mais n'est-ce pas là, c'est lui qui s'était tenu assis et qui mendiait. Les uns disaient non, il dit mais c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait mais c'est moi. <rire> il dit mais comment tes yeux ont-ils été ouverts? Toi, il dit de Dieu, il était aveugle de naissance, donc il n'y avait rien. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit mais l'homme qu'on appelle Jésus. Il a fait de la boue et a ouvert mes yeux et m'a dit, « Va, réservoir des souris et, et lave-toi. » Je suis allé et je me suis lavé et je recouvrais la vie. Ils lui dirent, « Mais où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Il mena vers les pharisiens celui qui était aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent, « Comment il a recouvré la vie ?» Il avait ouvert la vue. Et il, lui, il leur dit Il a appliqué de la bouche sur mes yeux, je me suis lavé. Et maintenant, je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent Mais cet homme ne vient pas des dieux, car il n'observe pas les sabbats. D'autres dirent Mais comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle Toi, quest tu de lui C'est celui qui t'a ouvert les yeux. Il répondit C'est un prophète. Les juifs ne curent point qu'il lui eût été aveugle et qu'il lui recouvrait la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils interrogeaient en disant, mais est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qu'il lui a ouvert les yeux c'est beaucoup cette écriture chaque fois que je l'ai lis. Mais comment il voit maintenant ou qu'il lui a ouvert les yeux C'est ce que nous ne savons. Interrogez-les lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Pas que, pourquoi Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Vous voyez C'est la même chose que maintenant. Hein? Exactement, des groupes de pasteurs, des groupes de city, ils s'entendent sur des points, ceci et cela. C'est vrai, c'est la vérité, ça alors maintenant il dit c'est pourquoi les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent mais donne gloire à Dieu voilà la flatterie hein il glorifie les seigneurs nous savons que cet homme est un pécheur donc eux ils ont déjà eu à pouvoir déjà fixer la chose ça veut dire que c'est pour ça que bon, les gens avaient peur hein. ils ne pouvaient pas venir à la vérité en fait parce qu'ils empêchaient les gens c'est ce qu'il a dit hein. ils empêchaient les gens venir à Christ. Mais où est-ce qu'il voulait amener les gens Si les empêchent de pouvoir venir aller à Christ, il, veut, il voudrait qu'il les amène où Alors, nous continuons. Hein? Alors, il répondit, il répondit, mais s'il est un pécheur, moi, je ne sais. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Mais il lui dit, mais qu'est-ce qu'il qu il fait Et comment ta t il ouvert les yeux Ça c'était un problème. Alors il dit, il a répondu, je vous ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore Voulez-vous aussi devenir ses disciples Ah oui, disciples de Jésus. Vous allez entendre la réponse, ils vont dire. Oh, il a, quand il a posé la question, voulez-vous devenir aussi ses disciples Alors la colère est venue. Il injuriait en disant, c'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de qui? Voilà. C est, c est, mais ça montre effectivement l'esprit qui est à eux. Ils étaient donc disciples de Moïse. Ils n'avaient rien à voir avec Dieu. Oui, parce que s'ils si avaient à voir avec Dieu, eh ben, ils allaient bien écouter ce que Moïse avait dit. Le Seigneur, notre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Et vous ferez quoi? Vous, et vous ne le direz pas Moïse a dit, hein? C'est cela. Vous ne direz pas Moïse a dit, vous l'écouterez dans tout ce qu'il. C'est qu toujours été écrit ainsi. Donc! Nous comprenons que, comme dans les scènes d'écriture que nous lisons, nous revenons dans le livre de, des actes rapidement pour que nous puissions vous puissions rentrer chez vous, nous revenons dans le chapitre 10, verset 10, je lis rapidement aussi, nous rentrons. Alors, il dit, il dit ici, hein, euh, on, voilà, voilà. Vous savez, leur dit-il qu'il est défendu à un juif de s'allier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a quatre jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la neuvième heure et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présentera devant moi. et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu se souvenit de tes hommes. Nous avons parlé des étrangers, non donc, il voit l'ange qui lui dit, puis il décrit effectivement, il répète son, son témoignage, effectivement, il et puis il dit, « Et Envoie donc à Jopé et fait fais venir Simon sur le mec Pierre, et il est logé dans la maison de Simon-Croyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Donc toutes ces personnes-là étaient donc des païens qu'il a rassemblés. On ne va quand même pas, on est quand même un peu dit, oh non, frère, il avait rassemblé quand même quelques juifs, mais les juifs ne veulent pas entrer dans leur maison. C'était qui ici? C'était qui quand même, non Donc pas des juifs, effectivement. Donc c'est-à-dire que. C'était des étrangers. Membres de sa famille, et des amis aussi d'autres, effectivement, qu'il a rassemblés là. Donc ces gens-là, pour la première fois, ils écoutaient la parole. Mais regardez ce qui s'est produit. Alors, il dit ici, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais quand toute nation, c'est lui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Gloire à Dieu. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant à la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, et après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Donc là, il les annonce. hein et alors, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des faux Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes donc témoins de tout ce qu'il qu a fait dans le pays, et les Juifs et les Jérusalem, et ils l'ont et donc tué, effectivement, en les pendant au bois. Dieu l'a ressuscité les troisième jours, et il a permis qu'il apparue, donc, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons donc euh, mangé et bu avec lui après qu'il fût recédé des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi donc par Dieu juste des vivants et des morts, et que tous les prophètes rendent de lui des témoignages que quiconque croit en lui reçoit donc par son nom le pardon de péché. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, Qu'est-ce qui s'est passé Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient quoi Alors cette écoute était différente. Vous voyez mon frère et ma soeur, quand vous venez, ne venez pas avec tes appétites. Vous allez ressortir ici, vous ne changerez pas. Mais la parole de Dieu change effectivement les hommes. Il vous transforme effectivement parce que le caractère... Mais c'est vrai, nous disons à l'éluia, mais vous ne croyons pas mon frère. Déjà ces hommes n'étaient même pas des croyants mais des païens. Ils ont entendu effectivement ce jour-là. Et la Bible dit, mais le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient. <rire> Combien d'années avez-vous fait sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit Il ne faut même pas poser la question. Il ne faut pas poser la question. Combien d'années Combien d'années enfin, bon. Donc, nous voyons qu'effectivement, que c'est comme cela que là, nous, Remarquons que euh, l'apôtre Paul et Barnabas, ah, lorsqu'ils parlaient effectivement, leur montrant quand ils l'expliquaient effectivement dans le chapitre 14, et montrant à ces hommes effectivement qui, qui étaient là, mais qu'ils étaient en train de pouvoir adorer des, des, des pierres, de ceci et de cela. Parce que, plus loin donc, ce qui est merveilleux, c'est que c'est la manière dont il a exprimé les choses. C'est Dieu dans les âges passés. Regardez bien quand c'est écrit dans Athe 14, effectivement. Il dit, il dit c'est Dieu. Il dit, dans, dans les âges passés, je crois que c'est cela, oui. Verset 16. D'abord, nous voyons ici, verset 16, il dit, c'est hein, Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations, vous vous écoutez ça, suivre leur propre... <rire> Eh bien, il a laissé donc le regarder. Mais c'est parce que Dieu traitait avec Israël. Est-ce que vous comprenez Mais dans le verset qui suit, regardez comment l'apôtre Paul, effectivement, nous amène à pouvoir comprendre et voir les choses de Dieu. Au verset chapitre 17, effectivement, je pense que c'est cela. Hein, nous pouvons les lire avec vous rapidement. Et puis, nous allons donc prier ensemble. Là. Alors, ici, au chapitre 17, regardez, et, et, et, et, alors là, au verset 23, il dit Car en parcourant votre ville et en, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. C'est ce que vous révérez sans le connaître, n'est-ce pas C'est ce que je vous annonce le Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent. Vous vous souvenez, non Ah oui et il dit, dans 14 ans, et il dit dans le, étant donc le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par de mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Comprenez cela Il n'a pas besoin de votre monde, il n'a pas besoin de votre viande, il n'a pas besoin tout ça, Dieu n'en a pas besoin. Mais ce sont les statues qui ont besoin des couvertures, c'est si cela, ou bien la vie, Dieu n'a pas besoin de cela parce que Dieu ne mange pas la chair. Est-ce que vous comprenez? Amen. En fait, tout ce que Dieu nous demande, c'est toujours pour notre. C'est sûr et certain. C est, c est... Vraiment, Dieu est vraiment bon. Vraiment, s'il a dit que tu ne voleras pas, imagine qu'on te vole toi. Ton pantalon, on te vole bien, parce que je ne sais pas, moi, quelque chose que je peux prendre. Mais ta voiture, tu seras content. Alors toi qui vole, si on te vole toi. Alors, vous ne m'avez pas volé. Donc, je n'attriste personne. Ah oui, parce que demandez, vous recevrez. Donc, je demande. Est-ce que vous comprenez? Donc, la manière dont Dieu nous instruit, parce que parfois, on dit, oh, la parole de Dieu, elle est toujours du c'est comme ça, mais c'est quand on est, en fait, on n'a pas bien compris les choses de Dieu. Mais bref, ce soir, c'est pas. dans. Alors, lui donc, il s'est dit, non, donc, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, il a fait, j'aime beaucoup cela aussi, que tous les hommes issus d'un seul sang. Est-ce que vous avez entendu J'aime beaucoup ça, j'aime bien écrire ça partout, effectivement dans le journaux. Dieu a fait que tous les hommes issus d'un seul sang. C'est terrible quand même. Comment hein. est ce que les gens ne peuvent pas comprendre. Enfin bon, bref. Et, et ça aussi, c'est pour nous aussi. Hein. Parce que plus on devient charnel, plus on commence... Je ne sais pas qui m'avait parlé de ça, je ne sais pas ce qu'il s'est en parlé. Oui, qu'il y a des, euh, des ceux qui viennent de quel pays ou de... Peu, je, dis, mais, là, je lui ai dit, mais ici chez nous, dans l'Assemblée où nous sommes, je ne vois pas des étrangers. Je veux dire que je ne vois pas que celui-ci, il, il est de la Chine, celui-là, il est du de, de Bénin, ou il est de, de Congo, Congo-Brazzaville, congo Kinshasa, congo ou du Canada, ou des États-Unis, ou ceci et cela, vous comprenez mais c'est toujours difficile pour vous. Vous ne répondez pas parce que quand même vous allez, pas, vous allez, pas, vous allez passer pour des je ne sais pas moi quoi, mais c'est comme ça chez vous. Je ne veux pas que vous pleuriez, mais je ne veux rien dire, mais c'est comme ça quand même. Quand vous regardez, oh, celui-là, il vient du Cameroun, non, oh, il ne va pas prendre Moi, je viens du, du, du Tchad, mais tu manges le Tchad avec le Cameroun. Donc, quelque part... Il y a toujours un souci. C'est la vérité. Tchad et Cameroun, vous, vous, vous comprenez. Mais, mais tu l'as dit qu'ils sont des frères et sœurs. Frères, nous ne sommes pas encore convertis. Et quand nous avons ces choses inutiles dans notre pensée, qu'est-ce que c'est les Cameroun Qu'est-ce que c'est que les Tchad? Ce ne sont que des appellations d'une contrée, quelque part. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il nous soutienne. Les venons, nous allons prier qui te bénisse aussi, ma bénisse. Tendre Père et précieux sauveur, nous voulons te dire encore merci pour le privilège et la grâce que tu nous accordes. Des lumières en lumière, des clartés en clarté, tu purifies, tu sanctifies. Ton peuple à toi, mon bébé de mes saint Dieu. Oh Dieu, que ce peuple ne soit pas comme le peuple du monde, mon Seigneur. C'est un peuple mis à part, mon roi, pour lequel tu as payé le prix. Tu as dit, sanctifie-les par ta vérité, Seigneur. Leur pensée, leur subconscient, leur mémoire. Seigneur Jésus, il ne peut pas y avoir de tribalisme, des parti par prix. Non, Père, saint Dieu, mais c'est simplement la sainteté, la pureté de notre pensée, notre cœur. J'implore ta grâce encore, mon bébé de Père oh Dieu, que... Nous puissions considérer, Seigneur Jésus, que nous avons trouvé grâce aux yeux de ces dieux vivant. Oh, que ton amour inonde encore dans nos cœurs, mon béni Père Saint-Dieu, en voyant ce que tu as fait, ce que tu fais. Mais c'est vrai, mon béni Père Saint-Dieu. Tu as laissé les nations continuer sur leur chemin. Mais tu ne l'as pas abandonné, Seigneur. Oh Dieu, comme tu l'as dit, que, oh Dieu, ce que tu fais, Seigneur, c'est que tous les hommes arrivent à la cause de la vérité qu'ils soient aussi sauvés, mon béni Père Dieu. Merci, parce que tu es vraiment bon. Mon roi, Jésus-Christ, mon roi, c'est cette grâce que nous avons obtenue. Nous, les païens, Père, païen. sans espérance, sans foi, sans Dieu, mais tu nous as accordé cette grâce, mon roi. Oh Jésus-Christ, mon Seigneur, c'est sûr. De croire, béni soit ton Seigneur, toi qui nous as vraiment cherché et que tu as fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. De deux, tu n'as fait qu'un seul, mon béni, mon Père sans dieu pour que nous soyons agréables à Dieu. Béni soit ton nom, mon sauveur. Merci pour cette grâce et ce privilège, mon roi, que ton peuple ne soit pas comme des païens, mon béni, mon père Ni dans la conception, ni dans les pensées, mon béni, mon père mais qu'il soit surtout spirituel, mon béni, mon Père Saint-Dieu, pour ô penser, bénémoine, Patrice, Dieu. Parfois, nos yeux nous trompent, mon béni, mon Père Dieu. Parce que nous regardons avec des yeux chandels. Mais lave-nous encore davantage. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir, Père Saint. Pardonne-nous Père, soutiens-nous Merci pour ta bonté, merci pour Ton amour et merci pour ta grâce Et pour ta lumière Mon bien-aimé Père Saint-Dieu qui éclaire encore Et davantage mon roi Nous voulons être disciples et nous voulons marcher avec toi Être conduits, être éclairés par toi Ne défendre que ta parole à toi mon bénéfice Père Saint-Dieu Sois béni et sois exalté Bénis ton peuple Père Protège, garde et soutiens, mon bénéfice Parce que tu es le Dieu Qui soutient, qui garde et protège Oh je me mets aussi entre tes mains Seigneur Souviens-toi de moi dans ta grâce et dans ta bonté, Seigneur. Tu es le Dieu que nous servons, Père. Nous avons besoin de toi, mon Sauveur. Sois béni et sois aussi exalté encore en cette soirée. Merci pour ce peuple qui est c'est là. Attentif aussi maintenant, Père, Dieu, à écouter ta parole et ceux qui sont aussi à, en connexion les différents endroits dans leur maison. différents pays, payer personne qui soient aussi béni parce que très bientôt, nous rentrerons à la maison, Père. Et nous sommes heureux de pouvoir apprendre de toi et surtout d'accomplir ta volonté sur cette terre, comme tu as dit, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel aussi, aussi béni, Père Dieu. Merci pour ce moment béni, Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Car nous t'avons aussi prié, mon Sauveur. Au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus Christ.